Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je voudrais revenir sur les propos de Jacques Vendroux, qui est un journaliste français, qui a dit à la télévision française que, au Qatar, il y a trop de mosquées. Mais tu t'attendais à quoi, franchement? Tu croyais qu'il y avoir des baraputes partout? Tu croyais qu'il y allait avoir des gogo -go dances des, des... Enfin, Je veux dire, t'es dans un pays musulman, pratiquant. Il y a, il y a au moins 99% de musulmans à l'intérieur. Enfin, tu t'attendais à quoi en arrivant? Je veux dire, c'est, ce genre de propos-là, en fait, n'a rien à faire à la télévision. Tu le dis, entre potes, journalistes, je sais pas, mon entrepote raciste, je sais pas, ça, ça peut sortir de la bouche. D'ailleurs, c'est le même genre de question que certaines personnes posent et qui fait enfin, genre, t'es de quelle origine On s'en bat les couilles, en fait. Je n'ai jamais posé cette question parce que je m'en bat les couilles de qui est quoi et qui est qui, en réalité. Tant que la personne, elle est cool et qu'elle ne me fait pas chier, voilà. Mais c'est ce genre de propos qui ne sert à rien. Il n'y avait pas à avoir lieu à la télévision française, en plus, bon... À l'émission de Pascal Pro, j'ai envie de dire, Pascal Pro, on sait très bien. Bon, après, et, et en plus, même lui, hein, il ne le dit même pas en direct. Enfin, je veux dire, Pascal Pro, au moins, je ne comprends pas, moi. Il le dit à la télévision française, ça ne choque personne, c'est tout à fait normal. Et tout le monde est content. En 2022, c'est normal, quoi. Oh, il y a trop de mosquées. C'est comme si tu allais en Égypte. Et tu dis, ouais, franchement, euh, là, il y a un coin touristique, là, il y a trop de pyramides. T'es con ou quoi Enfin, je veux dire... Ben, avec tout le respect que je vous dois, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes, mais c'est comme si tu arrives en France, tu dis il y a trop d'églises. Franchement, il y a des endroits, c'est relou quoi. <rire> je sais pas moi. Il y a des gens. Avenue Pigalle, à Paris. On dit pas il y a trop d'endroits où il y a, où on propose trop de sexe. Enfin, je sais pas. T'es con ou quoi Je comprends pas lui. Lui, il, il, il, je sais pas, il a été bercé contre un poteau.